Comment se définissait le mode de vie européen Et certainement pas euh, le gland du, du mois là. Euh, Jean Leclerc, professeur de philosophie à l'université UC Louvain, dont nous allons voir qu'il a été en dessous de tout. Euh... Qu'est-ce que le mode de vie européen Et faut-il le défendre Twitter, la twittosphère, a bondi à cette évocation. Vous aussi, peut-être, si vous suivez l'actualité, oui, euh, défendre le mode de vie européen, c'est l'intitulé du portefeuille. De Margaritis Chinas, qui comme son nom ne l'indique pas, est un homme, Margaritis Chinas, probable, probable futur vice-président de la Commission européenne, est également en charge du portefeuille, disais-je, de défense du mode de vie européen et également en charge du portefeuille des migrants une double casquette équivoque et donc forcément euh, nauséabonde. L'objet de bien des débats sur Twitter, vous m'avez euh, intégré à ces débats, vous m'avez ailé, vous m'avez poqué, vous m'avez tagué, vous avez mis des dièses et des arrobas. Euh, Retrouvez-moi d'ailleurs sur Twitter, hein, encore une fois, euh, nom de code, enfin, nom de profil, homme d'influence, le lien est ci-dessous. Et en attendant, eh bien, euh, moi, avant de donner mon, mon avis, avant de débattre, j'aime eh bien, bien qu'on encadre, qu'on définisse ou à défaut de, de pouvoir les définir de façon euh, univoque et objective, au moins qu'on encadre les concepts dont on parle. Et encore une fois, bah, qui sait qui va faire le boulot C'est Bibi, parce que, de ce que j'ai lu, personne n'a pris le soin de définir, hein, d'aller chercher sociologiquement, philosophiquement, euh, psychologiquement, historiquement, géographiquement comment se définissait le mode de vie européen, et certainement pas euh, le gland du, du mois là, euh, Jean Leclerc, professeur de philosophie à l'Université UC Louvain, dont nous allons voir qu'il a été en dessous de tout. Euh, alors, avant cela, euh, le, le, ce, qui, ce qui est désormais la, la, la norme, enfin, ce qui est désormais une habitude que je souhaite mettre en place entre nous, ça s'appelle en anglais le call to action, c'est-à-dire que je ne vous demande pas 36 000 choses par vidéo, je ne vous en demande qu'une. La dernière fois, je vous ai demandé de marquer votre approbation ou désapprobation avec un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, ce que vous avez été nombreux à faire, deux fois plus nombreux qu'à l'accoutumée, et je vous en remercie. Cette fois-ci, je ne vous demande pas forcément de pouce, vous pouvez en mettre si vous le souhaitez, mais je ne, ne l'exige pas. Je ne vous demande pas forcément de commentaires, vous pouvez en mettre si vous n'êtes... Enfin, vous êtes bien entendu libre d'en mettre, mais je ne l'exige pas. Ce que je vous demande par contre, c'est aux 50% de gens, je dis bien 50% de gens qui consultent régulièrement mes vidéos sans s'abonner à la chaîne, tentez le coup je ne vous le demande pas à chaque fois, mais j'ai encore consulté les stats. Sur la dernière, vous étiez plus de 50, quasiment 55%. Je vous mettrai l'incrustation en post-prod à consulter. Écoutez la vidéo jusqu'au bout alors que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le, abonnez-vous un coup, vous pourrez vous désabonner à tout moment, vous n'êtes pas obligé de supporter ma tête de mes tech pendant des années, mais tentez le coup, voilà, abonnez-vous, recevez 3, 4, 5 de mes prochaines vidéos, j'en fais pas beaucoup en ce moment, j'en fais entre une et deux par semaine, plutôt une. vous aurez tout le loisir de vous désabonner si les contenus vous déplaisent ou vous ennuient, mais... Tenter, voilà. Allez, on clique sur ce bouton abonné et on fait péter le score des 62 800, quelque chose. Alors, défendre la civilisation européenne, ça ne vous dit rien. C'était le thème de campagne de François-Xavier Bellamy. Eh oui, Bellamy, non pas le Bellamy de Maupassant, le Bellamy de l'élection européenne. Souvenez-vous, c'était il y a moins de six mois, là. Donc, il nous avait fait tout le, tout le, tout le package, hein, full options, hein, la diaspora, donc le, le, la tradition gréco-latine, la transmission d'une du, culture, euh, relever le défi migratoire, la défense des frontières, patins, couffin. Alors, six mois plus tard, dans, encore une fois, le portefeuille, dans le cadre du changement de gérance à l'Union Européenne. Hein, oui, euh, Ursula, ben, c'est un changement de géance. C'est un petit peu comme euh, le, quand le kebab en bas de chez vous euh, change de géance. Alors là, Jean-Claude Drunker euh, laisse sa place à Ursula euh, von der Leyen. Hein, oui, ils ont toujours des noms un petit peu rigolos à la Commission Européenne. On se souvient de Van Rompuy. Alors là, c'est Van der Leyen, hein, toute cette influence toujours euh, luxembourgeoise. Et alors Ursula, hein, un petit peu comme Angela, mais en plus... Euh, Ursula. Euh, elle, elle, elle, elle annonce la couleur, hein. sa couleur en fait c'est euh, redonner euh, de l'ambition à l'Europe hein, en, en la métissant toujours un peu plus, toujours un petit peu plus de couleur, toujours un petit peu plus de caramel. Alors oui, mode de vie européen plus migrant, donc une double casquette, forcément nauséabonde. Alors en fait, euh, forcément nauséabonde, ça n'était pas nauséabond au début. Hein. Euh, encore une fois, euh, faut se souvenir, il faut toujours mettre en séquence historique et médias, euh, médias politiques. En fait, euh, un changement dans nos médias bien peu commentés, hein, euh, médias officiels tout du moins. Jusqu'à la nomination du grec euh, Margaritis, là, Chinas, à ce portefeuille équivoque, encore une fois, défense du, du mode de vie européen. Une nomination qui, dans un contexte de cosmopolitisme euh, échevelé, a immédiatement réveillé les homélies des défenseurs de la liberté de migrer. Alors Amnesty International en tête, Jean-Claude Juncker, mais également l'eurodéputé allemand de Ska Keller, pour qui défendre le mode de vie européen, c'est typique de la rhétorique d'extrême droite. Et évidemment, l'extrême droite, on le sait, incarne hein, toutes les dérives effrayantes du projet européen originel et rappelle irrémédiablement, qu'est-ce qu'elle rappelle oui, est que, on le sait ce que ça rappelle, je vous le donne en mille ce que ça rappelle. Ça rappelle les heures les plus sombres, et eh oui, de notre continent. Alors justement, si le projet européen est autant à la dérive, le moment est d'autant plus approprié pour tenter de se remémorer ce qu'il fut, avant ce chantier de 60 ans, dont la première brique institutionnelle fut le traité de Rome. Et se rappeler ce qu'il fut, par les textes sacrés, ça nous permettra notamment de dépasser en quelques minutes, en un quart d'heure peut-être, le niveau indigent de l'analyse proposée notamment par le pseudo-philosophe Jean Leclerc. Euh, alors je vous ai, alors voilà, le, voilà, en fait, vous allez pouvoir comparer euh, objectivement qui a fait le boulot hein, et qui ne l'a pas fait. Donc voilà ce qu'un professeur de, de, de philosophie euh, avance. Euh, « Protéger un mode de vie européen, ça ne veut rien dire, on peut protéger une appellation... » Alors si vous voulez voir sa tête et un petit peu son, son physique, hein, son faciès et puis son langage corporel, je vous encourage à aller sur mon site, vous y découvrirez notamment le plan et la structure de ce que je suis en train de vous dire, mais également des incrustations vidéo des, des protagonistes dont je parle. Et puis ça, ça vaut le coup, Enfin, il faut le, il faut le voir en fait, il faut voir ce qu'il incarne physiquement. Ça ne veut rien dire, on peut protéger une appellation de fromage, mais ici, on se demande qui sent le fromage, mais ici on parle d'une compétence qui a trait à la migration et donc à des personnes. Compétence, migration, personne, je vois pas le rapport. Autre problème, cette dénomination pourrait promouvoir une spécificité européenne incongrue. Hein, donc voilà, ça y est, on savait qu'il n'y avait pas de spécificité culturelle française depuis Emmanuel Macron. On, met, on sait maintenant qu'il n'y a, a pas de spécificité européenne donc euh, on saura bientôt qu'il n'y a pas de spécificité de, quoi, de, de, de tout l'hémisphère nord et puis euh, peut-être de, de, tout, de toute la croûte terrestre, enfin euh, ça s'étend, hein, c'est comme un virus. Hein. C'est comme les nénuphars, le, le, le théorème des Nénuphars sur le lac, qui vous savez, qui double chaque jour, à quel jour du cycle auront-ils atteint la moitié du lac Eh bien, l'absence de spécificité, hein, donc l'absence de capacité à distinguer, l'absence de discernement, gagne l'Europe entière. Hein. L'Europe entière est un gloubi-boulga indiscernable du reste du monde, car, car, explication philosophique hein, du grand philosophe Jean Leclerc, car les gens sont plus interconnectés. Moi, je dis chapeau. Ça, ça c'est du... Taf. Là, il y a du taf. Là, il a réfléchi. Là, il a creusé. Ça, ça vaut le coup d'avoir une bibliothèque pour nous, sommes, pour nous sortir comme explication, comme clé à toutes les portes, que la réponse à tous les problèmes, c'est l'interconnexion des gens. Parce que, parce que j'ai WhatsApp, eh bien, je suis conscient de la structure sociologique et de la conscience politique d'un Australien, d'un Néo-Zélandais, d'un Péruvien ou d'un Maltais, hein, évidemment. Ah, écoute Jean Leclerc, je vais te partager deux secondes mon expérience personnelle avant moi de faire le taf sérieusement. J'habite entre la France et l'Italie, ce sont deux... Euh, sœurs jumelles, à la fois de géographie, d'histoire, ce sont deux, deux, deux pays contigus sur le continent. Je peux te garantir qu'à catégorie socioprofessionnelle équivalente, les Italiens n'ont aucune idée de ce qui se passe en France et les Français n'ont aucune idée de ce qui se passe en Italie. Donc si on n'y arrive pas sur deux pays contigus et culturellement latins, je te donne, euh, je, te, je, te, je prends les paris de euh, si ça va marcher entre les, les Américains et les Japonais ou les, ou les, ou les Japonais et les, les, les Sud-Africains. Alors, faisons le, boulot, euh, faisons le boulot en revenant, donc, comme je le disais, au texte sacré de la philosophie. En l'occurrence, l'entretien accordé par Albert Camus à, je vous le donne en mille, pied de nez de l'histoire, cynisme tragique, à l'Union culturelle gréco-française en 1956, à l'occasion de sa visite en, en, à Athènes. Euh, dans le cadre de la conférence, ainsi enfin, que de conférences intitulé « L'avenir de la civilisation européenne. Colloque d'Albert Camus qui va nous apprendre ou nous rappeler les choses suivantes. Alors avant cela, évidemment, je vous lis. Hein, euh... Encore une fois, après vous avoir lu la définition du philosophe Jean Leclerc, je vous dis maintenant ce que la, la commandantour la de l'Europe supranationale définie par mode de vie européen, donc Ursula, Ursula nous dit qu'en fait, le mode de vie européen, c'est des valeurs, hein, donc évidemment, euh, là on a, on a tout dit, hein, le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit, euh, ainsi que respect des droits de l'homme, donc toujours ce compendium de valeurs abstraites dans lesquelles on peut mettre tout et son contraire, ça va absolument tout dire et rien dire, c'est un fourre-tout euh, idéologique, des valeurs communes à tous les États membres, bon, évidemment on sait bien qu'il n'y a aucune divergence entre les 27, euh, dans une société caractérisée par le pluralisme, hein. oui donc le pluralisme ça veut dire le cosmopolitisme échevelé, hein. ça veut dire... Euh... Euh, toujours plus d'armes de, de, de, blanches. Hein. Euh, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité, l'égalité, donc bref. Ah oui, entre les femmes et les hommes, bien sûr. Donc évidemment, tout ça, c'est la chianlis, hein. tout ça, c'est le catéchisme idéologique de la bien-pensance progressiste, ça ne veut rien dire. Revenons donc au texte sacré. Trois, trois axes de lecture euh, pour définir la civilisation européenne et le mode de vie européen, ça, ça s'appelle « faire le boulot ». Euh, trois axes de lecture qui nous permettront donc de dépasser la trop tentante, la trop facile lecture géographique. Oui, d'abord, l'Europe, ce n'est pas une géographie, ce n'est pas qu'un continent, puisqu'on retrouve des influences spirituelles européennes largement hors de notre assise territoriale, alors que, à contrario, des pays membres par la géographie, euh, comme la Grande-Bretagne par exemple, ne sont culturellement et philosophiquement qu'européens à, à moitié. Alors, ces trois axes de lecture. Est le, le premier, c'est l'Europe, le, le mode de vie européen se caractérise, Ursula, écoute-moi bien, par la valorisation, enfin Ursula, et pas qu'elle, hein, toute la twittosphère, là, toute la diaspora, de, la diaspora de Kinshasa, comme je les appelle, par la, la, valorisation, la valorisation des sciences. Hein. Premièrement, l'Europe, être européen, c'est faire primer le rationnel sur l'irrationnel et le mystique, c'est-à-dire que c'est croire que le, le gagnant au foot, c'est celui qui a le, la meilleure technique, la meilleure stratégie le la meilleure physique, c'est pas celui qui a le meilleur marabout ou qui lit le mieux dans les entrailles de poulet ou dans la position des étoiles. Deuxièmement, c'est subordonner la nature à des fins humaines, c'est-à-dire qu'on on, on ne construit pas, enfin on n'envoie pas les gens passer la matinée à chercher de l'eau au puits, euh, on, on construit des canalisations qui vont du puits euh, chez les gens. Hein. Enfin, au XXIe siècle, en Europe. Pas partout dans le reste du monde, beau, y a, même au XXIe siècle, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où euh, la logistique de la journée, pour les femmes en tout cas, la moitié, la moitié du temps, c'est d'aller chercher de l'eau parce qu'on n'est pas foutu de construire des villages à côté du puits ou parce qu'on n'est pas foutu de faire une canalisation. Euh, troisièmement, c'est la dignité de la personne humaine. Et oui, en Europe, on ne se fait pas flageller de 40 coups de fouet euh, parce qu'on a... Euh, euh, qui retirait son voile ou qui rédigeait un article critique sur son, euh, islamo-critique sur son blog. Critique, justement, donc, quatrièmement, c'est l'esprit critique. Hein, il, est, il devrait être autorisé en Europe, sans euh, risquer de, de, de peine, euh, ni civile, ni pénale, d'être, je ne sais pas moi, par exemple, judéo-critique ou islamo-critique. Euh, bon, dans la réalité, ça se discute, mais enfin, en tout cas, en théorie, euh, c'est dans notre ADN. Cinquièmement, c'est la méthode de raisonnement la, la, en Europe. Hein, la définition du mode de vie européen, c'est que c'est la qualité du raisonnement qui est le meilleur prédicteur, le meilleur agent prédictif, le meilleur agent mécanique de la civilisation industrielle. Ça ne veut pas dire que l'Europe est un bloc monolithique de gens qui raisonnent tous pareil. Après, il y a des subtilités, il y a des sous-catégories. Il y a l'esprit le, de finesse français, il y a l'esprit de géométrie allemand. Néanmoins, il y a une, une, une qualité de, de, de rhétorique, de mécanique, de logique et de raisonnement propre à l'esprit européen qui ne nie pas complètement l'ésotérique et l'holistique, mais qui le met en, en deuxième ou en troisième choix. Quand vous avez un grave problème médical, vous consultez d'abord un médecin, et éventuellement un, ensuite un spécialiste et un chirurgien, et si rien ne marche, vous allez voir un rebouteux. Sur d'autres continents, dans d'autres cultures, vous commencez par le rebouteux, et puis si ça ne marche pas, en dernière instance, bah vous venez vous faire soigner en Europe avec une fausse carte vitale. Eh bah bien oui, ce n'est pas pareil. Et sixièmement, le refus de, des, des, des messianismes. Deuxième axe de lecture. Ben oui, on a dit qu'on faisait le boulot, alors on le fait sérieusement. Voilà, là on définit ce dont on parle, là on définit le mode de vie européen. Encore une fois, ce n'est pas une définition, je ne prétends pas que ce soit la bonne, je ne prétends pas qu'elle soit euh, objectivement supérieure à la vôtre. Je prétends qu'il y en a un qui fait le boulot et il y en a un qui fait de l'hystérisme histrionique sur Twitter en décidant que, euh, en fait, la bonne ou la mauvaise définition se reconnaît à qui la prononce. Hein. Ça s'appelle la, la gratification par l'attribution. Si le tweet vient de quelqu'un d'affilié à l'extrême-droite, donc il a forcément tort. S'il vient de quelqu'un du centre et du progrès, et il a forcément raison. Ben moi, je fais, je fais le taf. Je fais l'européen avec ma tête de, de guyanais. Deuxième axe de lecture, tendance classique versus tendance romantique. Le classicisme implique que la raison, hein, c'est la raison qui limite le champ d'étude. La raison est la limite, la, la, la déraison, l'irrationnel, l'inconnu, c'est l'illimité. La conscience européenne affirme la mesure, hein, la limite, la mesure du grec métro. Et -à -dire elle, elle ne « métro ». C'est-à-dire qu'elle prétend circonvenir le sujet d'analyse. Elle pose le problème. Ça, c'est la culture européenne. Et ce faisant, elle applique donc également à l'histoire avec un grand H ce principe de mesure, qu'on peut appeler également principe de relativité. Je n'explique que ce que je parviens à concevoir. Je ne prétends pas expliquer l'absolu de la connaissance possible. Je ne prétends pas expliquer ce qui me dépasse. C'est de ce relativisme historique, c'est dans cette négation anthropologique de l'absolu, accrochez-vous bien, on fait le travail, et c'est donc dans cette négation anthropologique de l'absolu et donc des extrémismes, puisque les extrémismes sont les confins de l'absolu, que naît dans notre ADN, que vient l'inscription dans notre ADN de la fameuse lutte contre les extrêmes et par extension de toute forme de messianisme. Si vous voulez suivre ce raisonnement, je ne vais pas le répéter pour ne pas trop allonger la vidéo, je vous encourage à revenir de quelques dizaines de secondes en arrière et de réécouter ce passage. La réalité présente prime donc sur, devrait primer dans, la, dans, la, dans le mode de raisonnement européen, devrait primer, disais-je, sur les valeurs, le rêve ou la vision d'un avenir flou et infini. C'est une réalité présente qui ne peut s'inscrire que dans un cadre institutionnel, d'où notre besoin en Europe d'un État, d'institutions politiques et d'une logique de contrat. En Europe, on ne fait pas des affaires en se serrant la main et, en, et, euh, et on croit quand même à un, un, un résidu un substrat euh, d'état et de justice et de redistribution. C'est pas le cas sur tous les continents et dans toutes les cultures, notamment dans l'hémisphère sud. Euh, alors attendez, pourquoi je.. Euh, bon bah là c'est coupé, de toute façon tant mieux, comme ça j'accélère. Euh, deuxième, euh, enfin sur, sur l'axe, sur le même axe, donc lecture classique, euh, pôle opposé, contraposé. À l'opposé du classicisme, on trouve, mais toujours dans l'ADN dans européen, le, le romantisme. Ce sont deux catégories, ce sont deux prototypes au sein desquels les différents pays se, se, se placent comme des sous-catégories. Euh, le romantisme, romantisme c'est quand l'intuition, c'est quand la sensibilité, c'est quand l'instinct devient la première source d'information. Donc l'irrationnel est célébré, la bonne volonté, euh, on postule que tout le monde est de bonne volonté, le sens de la mesure est diabolisé parce qu'avoir de la mesure, c'est avoir des limites. Être, avoir des limites, c'est être rétrograde et être rétrograde, c'est être conservateur. Et donc, c'est être, c'est le, c'est le la face dark side de la bourgeoisie. Les époques révolues. Euh, donc, peu importe. Arrêtons-nous là. Donc, euh, exemple, hein, euh, exemple de, de, de courant romantique, euh, philosophiquement, Donc l'existentialisme, hein, vous savez, qui postule qu'on peut échapper à ces déterminations euh, en devenant source de soi et de son propre destin, sans aucune détermination, encore une fois, euh, euh, sociologique, culturelle, économique, euh, etc., et euh, l'art moderne, hein, qui est une désagrégation, une désagrégation pardon de toutes euh, les formes euh, sensibles et, et, et logiques. Euh, Albert Camus disait dans cette conférence que la société, la société occidentale se meurt d'un individualisme excessif, tandis que la société orientale n'est même pas née à cause d'un collectivisme excessif. Le alors, ce qui nous amène donc transition pas si mauvaise que cela, À parler de cet axe Est-Ouest. Euh, la différence, nous disait-il, sur ce troisième et dernier axe, c'est que l'Ouest a fait passer la liberté avant la justice, tandis que l'Est se, se définit, se caractérise, se reconnaît à ce qu'il fait passer la justice avant la liberté. Alors qu'en réalité, c'est une articulation dialectique des deux qui est nécessaire, c'est-à-dire que la limite de la liberté, c'est la justice, c'est-à-dire la reconnaissance de la dignité de l'autre, et la limite de la justice, c'est la liberté, c'est-à-dire le droit inale, inaliénable, dirais-je, inaliénable, coché me dirait articule, mais un crayon euh, ici, inaliénable, disais-je, de l'autre, à exister tel qu'elle quel est, tel qu'il est, au sein d'une collectivité, d'où les fameuses minorités visibles. Euh, ce qui nous permet d'ailleurs par une lecture intelligente de ces trois axes que je vous invite, que je vous invite à réécouter. Hein, Est, ouest, euh, romantique, classique, et euh, le premier était, était, était le, la valorisation des sciences. Ça nous permet de conclure en nous distinguant légèrement des Américains, parce que vous allez me dire que tout ceci... À quelques détails près pourrait également définir le mode de vie américain mais pas tout à fait nous, nous nous rappelle camus le mode de vie américain se différencie en ce que l'américain déprécie l'idée au profit du concret de l'empirique de tout ce qui peut être immédiatement perçu et immédiatement mesurable c'est pour ça qu'il vous demande très, très rapidement combien vous gagnez toujours du quantifiable du mesurable le euh, aux États-Unis, on, on remarque également l'absence significative du goût européen. Hein, le, le goût européen, comment on le définit ben Encore une fois, définition dans la définition, hein, mise en abîme. Le goût européen, c'est la répugnance à pousser une chose trop loin. Il, faut, il suffit d'aller aux États-Unis pour voir que toute pratique, toute mode, toute tendance, toute geekry... Et il euh, n'y a pas de nuance, il n'y a pas de limite, on est tout de suite dans l'excès. Hein, C'est-à-dire que le sport devient euh, la protéine, les, les, euh, le, le, le fitness devient le, le bodybuilding, l'exemple le, le, du tuning automobile, enfin tout est poussé à, sa, à son paroxysme. Euh, les nuances disparaissent, pulvérisées par euh, ce qui ressemble philosophiquement à une volonté de conquête totale. Le troisième euh, point qui va différencier les modes de vie européens et américains, c'est le refus de considérer, par les Américains, le refus des Américains de considérer les philosophies pessimistes comme véritablement sérieuses, hein, c'est-à-dire que c'est une haine, une aversion, une intolérance absolue, une, une, une, une allergie à ce qu'ils appellent la tragédie européenne. Et euh, quatrième et dernier, ou avant-dernier point, mes pages se sont emmêlées... Euh, dernier, la volonté du bonheur, c'est-à-dire le désir d'organiser toute la vie pratique, logistique, de sorte que tout soit plus facile, plus limpide et plus spectaculaire. Je vous renvoie, pour ceux qui voudraient creuser l'aspect spectaculaire, j'en mettrai le lien dans le, dans le coin ci-dessus, à ma fameuse conférence sur les barbares. Où le spectaculaire devient valeur ultime. Alors, qui menacerait vraiment notre mode de vie européen nous disait Camus en 1956. Alors, souvenez-vous, 1956, c'est très très loin. Hein. C'est avant tout le chantier. C'est avant le traité de Rome. Le hein. traité de Rome 57. De Gaulle, la pause de De Gaulle, politique de la chaise vide, c'était en 65-66. Le sommet de la Haye, où Pompidou remet l'Europe en marche, c'était en 69. L'acte unique en 86. Maastricht en 92. De le référendum de 2005. Oh, en 2005, par, par, par définition, celui où les Français ont dit non à l'Union européenne à 55%, Lisbonne en 2008. Donc souvenez, mettez, bien, mettez bien en perspective que ces propos datent d'une époque où l'Europe le, était un projet abstrait, où la première brique n'avait même pas été posée. Que, que, qui menaçait vraiment le mode de vie européen, nous disait Camus Eh bien, sa propre faiblesse. Hein, il, était en ce, il était en cela nietzschéen ou Néo-Nietzscheen. La civilisation européenne, nous disait-il, n'est pas menacée sinon par elle-même. Euh, elle est menacée donc par elle-même d'une sorte de suicide général. Elle n'a pas assez de santé ni assez de force pour répondre aux défis de l'histoire. Voilà ma petite diaspora de Kinshasa. Euh, tu me demandais de définir le mode de vie européen. J'ai fait le taf, je suis remonté au texte. Je les ai synthétisés, exposés, résumés, présentés euh, les parties avec lesquelles je suis en accord. À toi de bosser maintenant et je t'attends euh, avec euh, un peu plus de force et un peu plus de pugnacité que l'européen le, moyen, un peu plus d'arguments également et de cervelle. Je t'attends sur mes différents réseaux sociaux et asociaux dont les liens figurent ci-dessous. Souvenez-vous de mon call to action Abonnez-vous Vous aurez toujours le temps de vous, de vous, de vous désabonner. Aujourd'hui, c'est le jour où on s'abonne.